Lénine écrivait, en parlant de Karl Marx, il écrivait les mots suivants, « Vivant des grands révolutionnaires, les classes d'oppresseurs les récompensent par d'incessantes persécutions. Après leur mort, on essaye d'en faire des icônes inoffensives, de les canoniser, pour ainsi dire, d'entourer leur nom d'une certaine auréole, afin de consoler les classes opprimées et de les mystifier. Ce faisant, on vide leur doctrine révolutionnaire de leur contenu, on l'avilie et on en émousse le tranchant révolutionnaire. » Ces mots ils ont été écrits en parlant de Karl Marx mais en fait ils décrivent parfaitement ce qui est arrivé à Rosa Luxembourg depuis un siècle. Depuis sa mort, elle a été transformée en une espèce d'icône, de figure semi-légendaire qui a été récupérée par toute une tripotée de courants politiques qui vont de l'anarchisme au réformisme, ce qui est un comble quand on connaît l'histoire et les luttes menées par Rosa Luxembourg. Elle est présentée comme une espèce de version modérée du socialisme, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus abordable, beaucoup moins agressive. Et par moments, elle nous est présentée presque comme une démocrate bourgeoise au final. En tout cas, quelqu'un de beaucoup plus fréquentable que Lénine, que les bolcheviks et que toutes ces choses-là. Et ça atteint parfois des, des, des, des sommets de ridicule. Elle nous est présentée par, par, par certains comme une féministe, ce qui est d'autant plus absurde quand on connaît les luttes qu'elle a menées précisément contre les courants féministes de son époque, ou en tout cas qu'elle a soutenues avec son parti comme une pacifiste, quand on sait qu'elle a passé une bonne partie de sa vie à attaquer le pacifisme, notamment d'un Jaurès, et à le dénoncer comme une hypocrisie et des illusions. Et elle nous est, encore une fois, présentée comme particulièrement hostile au bolchevisme, critique de la révolution russe, et critique en fait de l'approche léniniste de la construction des organisations révolutionnaires. La réalité, c'est que Rosa Luxembourg a été et est restée toute sa vie une marxiste révolutionnaire, elle s'est toujours placée du côté des révolutionnaires, c'est-à-dire du côté des bolcheviks dans la lutte pour le socialisme, et que les divergences qui les ont opposées étaient des luttes, des différences en fait, entre marxistes. Et pour les comprendre, pour comprendre ces divergences, pour comprendre Rosa Luxembourg, pour comprendre ses idées, bah, il faut la replacer dans son contexte, il faut la replacer dans les événements qu'elle a connus, qu'elle a vécu au cours de sa vie, et dans lesquels elle est intervenue pour beaucoup d'entre eux, et euh, on va faire ça pour mieux pouvoir comprendre ses idées, ses erreurs, et aussi ses points forts. Parce qu'un des plus beaux compliments qui a été fait pour elle, bah, il vient de Lénine, qui, en avait, qui avait dit que, comparé à beaucoup d'autres dirigeants de la social-démocratie allemande, et en fait même par rapport à beaucoup, à beaucoup de dirigeants du mouvement ouvrier international, Rosa Luxembourg était un aigle. Et pour mieux la comprendre, on va commencer par sa vie. Et donc, elle est née dans une situation particulière parce qu'elle est née en 1871 dans une famille de la petite bourgeoisie juive de Pologne, ce qui la place dans une situation vraiment particulière parce que, premièrement, la Pologne est alors occupée par l'Empire russe, soumise à une oppression nationale particulièrement euh, dure. Il n'y a quasiment plus aucun droit démocratique, plus aucun droit national qui existe pour la, la nation polonaise depuis euh, l'échec de l'insurrection de 1863. Donc le joug russe est particulièrement fort. Mais euh, il y a aussi une oppression particulièrement dure euh, contre les Juifs dans l'Empire tsariste, et particulièrement dans les territoires occidentaux de l'Empire tsariste, les Juifs étaient soumis à toute une série de lois, particulièrement de mesures particulièrement vexatoires, notamment, pour, juste pour vous donner quelques idées, il y avait un numerus clausus, c'est-à-dire en fait un nombre maximum de Juifs qui pouvaient entrer dans l'enseignement supérieur, ou faire certains métiers. Par exemple, il y avait un nombre maximum de Juifs, pour faut être avocat, médecin, ou remplir des fonctions politiques. Au-delà d'un certain nombre, on fermait l'accès à ces carrières pour euh, les Juifs. Et euh, Rosa Luxembourg, pour échapper à cette double oppression et pouvoir militer dans des conditions un peu plus euh, sereines et aussi faire des études, ce qui était fermé à une jeune femme juive, polonaise, elle est partie en 1889, étudier en Suisse. Et elle a rejoint très vite, euh, quasiment dès son arrivée en Suisse, le mouvement socialiste. Et en 1893, elle a créé, le premier parti social-démocrate euh, de Pologne, social-démocrate au sens marxiste, c'est-à-dire le, les marxistes de l'époque s'appelaient eux-mêmes des sociodémocrates. Et donc c'est un parti qui a un nom un peu compliqué, parce que c'est un, un acronyme à rallonge, c'est la SDKPIL, si elle le retient, on va y revenir quelques fois, c'est la social-démocratie du royaume de Pologne et de Lituanie, puisque c'était le nom officiel de la partie de la Pologne occupée par la Russie. Et euh, c'est un parti dans lequel elle joue, dès le début, un rôle euh, dirigeant. Elle est notamment la rédactrice en chef euh, du journal du parti euh, dès sa fondation. Et dans le cadre de ce parti, elle va être amenée à mener une lutte euh, très dure euh, contre les nationalistes polonais. Et ça va être parmi les premières luttes politiques euh, que Roderick Lambrou va mener au cours de sa, de sa vie. Parce que c'est une question qui est très importante à l'époque. Vu que son parti est actif dans la partie de la Pologne et qui est occupée par la Russie, la question nationale, c'est-à-dire la question de l'attitude à adopter pour les révolutionnaires, pour les marxistes, vis-à-vis -vis de l'indépendance, vis-à-vis de la revendication des droits nationaux de la Pologne, c'est une question qui est importante. D'autant plus que Rosa Luxembourg est soumise, enfin et son parti, sont soumis à une pression et à une concurrence très forte de partis nationalistes bourgeois qui réclament avant tout l'indépendance, mais qui ont cette petite particularité que, en Pologne, tous les partis nationalistes s'appellent tous socialistes. Tous les partis bourgeois ont le socialisme, à un moment ou à un autre, dans leur nom. Le principal parti nationaliste bourgeois s'appelait le Parti socialiste polonais et euh, était dirigé par euh, le futur dictateur de la Pologne, Piszewski, mais qui met, soumettait donc en gros le Parti social de Rosa Luxembourg, le Parti social-démocrate, à une forte concurrence. Et Rosa Luxembourg a adopté une position euh, particulière sur cette question. Pour elle, la revendication du droit à l'autodétermination, c'est-à-dire la revendication du droit à bah, la possibilité pour la Pologne de choisir son destin euh, y compris jusqu'à l'indépendance. Pour elle, c'est une revendication qui est réactionnaire, que les socialistes ne doivent pas défendre. Son point de vue est que, à l'époque de l'impérialisme, à partir du moment où le capitalisme a atteint un stade impérialiste de développement, la question nationale euh, n'est plus pertinente, car elle ne peut jouer comme seul rôle que de diviser les travailleurs entre ouvriers de différentes nationalités. Et donc, elle s'oppose à toute défense du, du droit à l'autodétermination, au prétexte que ça renforcerait la domination de la bourgeoisie polonaise sur les travailleurs polonais et que ça diviserait les travailleurs russes euh, des travailleurs polonais. Et face à cela, bah en fait, elle s'oppose euh, aux autres oppositions défendues par, bah, par le reste du mouvement ouvrier euh, de Russie à l'époque. La position, par exemple, défendue par Lénine et les bolcheviques, au contraire, est que la social-démocratie doit justement défendre le droit à l'autodétermination pour une raison simple, c'est qu'il s'agit justement d'aider à unir les travailleurs russes et polonais, pour garder cet exemple, tout en attaquant férocement les nationalistes polonais. L'idée est de dire, bah vous voyez, nous sommes des travailleurs russes, mais nous sommes solidaires de vous, travailleurs polonais, et nous allons vous aider à défendre vos droits en tant que polonais contre notre propre bourgeoisie, tout en vous avertissant que vos propres bourgeois polonais ne sont pas prêts à mener cette lutte, parce qu'en fait, ils font passer avant tout leurs intérêts de classe. Et en, faisant, si on, en ne faisant pas ça, les bourgeois polonais peuvent par contre argumenter que, bah, vous voyez, travailleurs polonais, les travailleurs russes, les socialistes russes, veulent continuer à vous opprimer, et en plus, leurs amis, les sociodémocrates polonais, sont d'accord avec ça, puisqu'ils ne veulent même pas défendre les droits, le droit à l'autodétermination. Donc seuls nous, représentants de la nation polonaise, de la bourgeoisie polonaise, sommes prêts à vous défendre ?» Et en fait, là-dessus, c'est une question qui a été finalement tranchée par l'histoire, puisque la révolution russe, pendant la Révolution russe, les bolcheviks ont précisément mis en avant le droit à la ce qui leur a permis de glisser un coin au sein des nationalités opprimées de l'Empire russe, de diviser, en fait, y compris en Pologne, entre les travailleurs polonais et la bourgeoisie polonaise, et dans beaucoup d'endroits, d'aider la Révolution russe à avancer. Mais en tout cas, à l'époque, ce n'est pas la position que défend le Luxembourg. Et on va le voir, elle est restée fidèle à cette position d'hostilité au droit à la termination, quasiment toute sa vie. Euh, en 1097, euh, elle a quitté la Suisse et est partie en Allemagne. Et euh, c'est là qu'elle va mener en fait la plus grande partie euh, de sa vie militante à partir de ce moment-là. L'idée à la base n'était pas d'abandonner euh, la social-démocratie euh, polonaise, mais était de nouer euh, des liens directs entre la social-démocratie de Pologne et de Lituanie, donc son, son parti, et le SPD, le parti social-démocrate allemand, qui était à l'époque le plus grand parti de la deuxième internationale, qui avait des centaines de milliers d'adhérents, qui, qui recueillait des, des millions de votes à chaque élection, et qui pesait d'un poids énorme dans la deuxième internationale. C était en fait le phare de cette deuxième internationale. Beaucoup de militants considéraient que c'était un modèle à suivre et à reproduire dans tous les pays où l'internationale euh, se développait. C'est le cas, par exemple, de Lénine, et c'était encore à ce moment-là le cas de Rosa Luxembourg. Mais c'est dans le cadre précisément de cette social-démocratie allemande que Rosa Luxembourg va mener une autre des luttes théoriques pour lesquelles elle est restée célèbre, et une de celles dans lesquelles elle a joué un des rôles les plus importants. Puisque lorsqu'elle arrive euh, au sein de la social-démocratie allemande, en 1897, c'est précisément cette année-là euh, qu'éclate une des plus grandes querelles théoriques euh, de la Deuxième Internationale ce qu'on a appelé la querelle réformiste. Puisque depuis euh, quelques années, était apparue euh, formellement, en tout cas de façon d'abord insidieuse, mais en 1897 de façon ouverte, une tendance euh, réformiste dans le parti euh, social-démocrate allemand. L'idée, en fait, était que l'on pouvait éviter l'étape de la révolution et arriver au socialisme par la voie de réformes graduelles, tranquille, d'une amélioration du capitalisme par la voie démocratique. Et concrètement, qu'est-ce qui explique cette, cette, cette, cette, l'apparition de cette tendance C'est bah, d'une part le fait que depuis la légalisation du parti, du parti en 1890, une partie de sa direction bah, s'était dire, habituée à la tranquillité des parlements, aux procédures électorales, avait aligné l'activité du parti euh, sur cette activité, plutôt que sur les luttes euh, de la classe ouvrière. Et euh, aussi le fait que c'était un courant qui s'appuyait, comme tout courant d'importance, il s'appuyait sur une couche sociale. Et cette couche sociale, c'était la partie supérieure du salariat, ce que Lénine appelait l'aristocratie ouvrière. C'est-à-dire en fait cette couche supérieure de la classe ouvrière qui reçoit quelques privilèges, quelques avantages salariaux, quelques avantages dans les conditions de travail, qui est en fait favorisée par la bourgeoisie, précisément dans le but d'acheter la paix sociale. Et c'est sur cette couche-là, mais aussi, bien sûr, euh, sur, une, sur un certain nombre d'intellectuels, d'universitaires, etc., présents dans le parti, que s'appuyait en fait euh, cette tendance réformiste. Et jusque-là, je disais qu'elle était restée relativement euh, invisible. Mais en 1997, euh, Edward Bernstein, un des principaux théoriciens du parti, décide euh, de commencer à, lui donner, à essayer de lui donner une base théorique. Il s'agit en fait de plus seulement faire du réformisme, mais d'essayer de théoriser le réformisme. Et il publie donc toute une série d'articles, pendant une durée de deux ans, euh, qui avancent toute une série d'idées. De, de, de, de, et on va dire l'idée principale, c'est que le marxisme à l'ancienne, celui de Marx, celui d'Engels, Engels il est mort trois ans avant à peine, mais celui de Marx et d'Engels serait vieilli, serait dépassé. Il faudrait le réviser, il faudrait le moderniser, il faudrait y ajouter des idées nouvelles. Et là encore, c'est pas quelque chose qui est. C'est une musique qu'on entend encore aujourd'hui, en fait, cette idée-là. L'idée, idée, le marxisme, c'est des vieilles idées. Le marxisme, il faut l'adapter, il faut le moderniser, il faut le réviser. Bah ben, en fait, vous voyez, des gens, ils ont pas attendu longtemps. Les réformistes ont pas attendu longtemps après la mort de Marx et d'Engels pour avancer cette idée-là, en fait. Et là encore, qu'est-ce qu'il avance comme idée, Bernstein Mais ben, il explique que le capitalisme, il a dépassé le cycle des crises. Il a réussi à régler euh, les crises par quel moyen Par le crédit. Et là encore, c'est quelque chose. Qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps, avant la crise de 2008, tous les économistes bourgeois racontaient la même chose. Le capitalisme a réussi à s'arracher au cycle des crises et des, et des récessions grâce au crédit. Ce n'est pas nouveau, Bernstein avait déjà inventé ça il y a un siècle. Qu'est-ce qu'il dit d'autre Le capitalisme se démocratise parce qu'on assiste à la disparition de la classe ouvrière au profit de la classe moyenne. Là encore, on pourrait quasiment fait répéter pour tout le livre de Bernstein, tiens mais... J'ai déjà entendu ça, mais pas venant de lui, mais d'autres gens plus récents, des gens encore vivants. Qu'est-ce qu'il racontait d'autre Il n'y a pas besoin de révolution pour atteindre le socialisme, parce qu'on peut le faire par une suite graduelle, ininterrompue, de réformes modérées, notamment l'extension du coopératisme dans l'économie, qui font qu'un matin, on se réveillerait avec... Ah ben on n'est plus sous le capitalisme, on est sous le socialisme, on s'en est pas rendu compte. Tranquillement, on y est arrivé. Et donc, l'importance des élections, pour arriver à faire passer ces réformes par la voie parlementaire. Et la publication de ces articles théoriques de Bernstein, eh ben, ils mettent la direction du Parti Social-Démocrate allemand dans l'embarras. Parce qu'en fait, pour beaucoup d'entre eux, c'était des choses qu'ils faisaient déjà, ce que dit Bernstein, ce que recommande de faire Bernstein. Sauf qu'ils ne le disaient pas. Et vous avez précisément un dirigeant du Parti allemand, qui a déclaré, qui a écrit dans une lettre à Edouard Bernstein, qui lui a dit, et dit, espèce d'âne, on fait ces choses-là. On ne les dit pas. Et c'est tout le problème. Parce qu'en fait, en essayant de théoriser le réformisme, Bernstein en fait, le rend visible, et donc le rend attaquable. Et le problème, c'est que bah, la direction du parti, gênée, elle n'ose pas attaquer. Le principal théoricien du parti social-démocrate allemand, à l'époque, Karl Kautsky, il n'attaque pas Bernstein, qui est un ami personnel en plus, mais il n'attaque pas, et... Ils essayent de régler ça par les coulisses en essayant de faire en sorte que Bernstein publie d'autres articles dans lesquels il s'attaque moins frontalement à Marx ou dans lesquels il essaie de faire un compromis ou ce genre de choses. Rosa Luxembourg, elle, elle n'hésite pas. Elle est arrivée en Allemagne depuis à peine quelques mois, quand elle commence à publier une série d'articles qui sont une attaque frontale contre les thèses de Bernstein, dans lesquelles elle démonte méthodiquement toutes ces affirmations. Elle montre premièrement que le cycle des crises est toujours là, et qu'une crise est justement en train de mûrir et d'éclater au moment même où Bernstein commençait à expliquer que les crises avaient disparu, que la démocratie bourgeoise garde forcément un caractère limité de par son caractère de classe, précisément parce qu'elle reste une démocratie bourgeoise, et que les réformes économiques, y compris les coopératives, ne peuvent pas renverser le capitalisme parce qu'elles ne peuvent pas se généraliser, qu'elles ne peuvent pas se développer au point de le mettre en difficulté, en fait, au point de le remplacer. Et c'est un texte euh, qui est à lire et à relire ce texte de, de Rosa Luxembourg, qu'elle a publié sous le titre euh, Réforme sociale et révolution. Et non pas Réforme sociale ou révolution, parce qu'elle n'oppose pas les deux. Elle explique très justement que la lutte pour les réformes, c'est une école pour la classe ouvrière, pour se convaincre justement de l'impasse du réformisme, de l'impasse de cette idée qu'on peut gagner le socialisme par des réformes, et donc se convaincre de la nécessité de la révolution socialiste. Donc ce texte, il est à lire et à relire en fait. Parce que de la même façon que les arguments des réformistes, ils n'ont quasiment pas changé depuis Bernstein, bah, les arguments qu'on peut leur opposer, ils sont toujours là. En lisant Rosa Luxembourg, des fois, vous avez l'impression qu'elle ne répond pas à Bernstein, vous avez l'impression qu'elle répond à Mélenchon ou à quelqu'un comme ça. Parce qu'en fait, vous avez les mêmes idées. Les coopératives, les référendums d'initiative citoyenne, ce genre de choses, c'est déjà, pas sous ce nom-là, mais c'est déjà attaqué par Rosa Luxembourg à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que la publication de ces articles eh bah, oblige Kautsky, et la direction du parti à passer à leur tour à l'offensive contre Bernstein. Parce qu'ils craignent plus que tout que se constitue dans le parti une gauche forte et ils veulent à tout prix garder une position d'équilibre, garder une position de gardien du temple en quelque sorte. Ce n'est pas Rosa Luxembourg, cette demi-inconnue à la gauche du parti provenance de Pologne qui va défendre l'orthodoxie du marxisme, c'est la direction du parti qui doit faire ça. Sinon la, question, la perte de prestige serait trop importante. Et là on a déjà un premier élément... Indicateur de la dégénérescence à venir de ce parti justement. Et Kautsky mène cette offensive par toute une série d'articles publiés en 1999, donc plus d'un an après ceux de Rosa Luxembourg. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait avec beaucoup moins de fermeté que Rosa Luxembourg. Les attaques sont beaucoup moins pointues. Il y a beaucoup moins d'attaques contre le fond des arguments de Bernstein. Et surtout, Kautsky reconnaît que il y aura la Révolution un jour, par contre, sur la question de quand, il affirme que c'est une perspective très lointaine pour l'Allemagne. Et donc, il y aura la Révolution, on en aura besoin, mais en attendant, les méthodes de Bernstein pour la lutte quotidienne, pour la vie quotidienne du parti, conviennent parfaitement. Et de ce débat, Rosa Luxembourg sort avec une autorité et une, une reconnaissance en fait euh, inédite. Elle est devenue une des principales, Théoricienne, une des principales dirigeantes politiques en fait, de la gauche euh, de la social-démocratie allemande. Ce qui ne l'empêche pas euh, de continuer euh, à suivre l'activité euh, de la social-démocratie polonaise, dont elle reste membre, dont elle reste une membre dirigeante. Et c'est à ce titre d'ailleurs qu'elle intervient euh, dans les controverses euh, qui suivent euh, la scission de 1903 euh, en Russie, la scission donc, du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, donc du Parti socialiste euh, russe, entre mensheviks et bolchevique. Et Rosa Luxemburg, c'est important parce qu'elle est souvent présentée euh, comme une critique irréductible euh, des positions de Lénine euh, sur la façon dont on doit construire le parti, voire même sur le rôle du parti, sur sa nature. Et en réalité, euh, quand, elle, euh, quand on parle de critique euh, de Lénine, chez Rosa Luxemburg, bah, il faut commencer par signaler qu'en réalité, quand on lit ses textes, c'est des critiques qui sont limitées. En 1904, par exemple, elle publie un de ses textes euh, les plus euh, célèbres, les plus souvent cités sur cette question, problème d'organisation de la social-démocratie russe, dans lequel elle critique euh, la conception léniniste euh, d'un parti de cadre et dénonce notamment ce qu'elle estime être euh, les tendances blanquistes de Lénine. Blanquiste, euh, d'après le, le révolutionnaire français, le révolutionnaire socialiste français Blanqui, au XIXe siècle, quelqu'un qui pensait en fait que la révolution c'était simple, c'est des petits groupes de révolutionnaires professionnels avec des flingues qui se réunissaient dans des caves et qui à l'heure dite, le jour dit, sortait, prenait d'assaut les hôtels de ville et les centres du pouvoir, et à ce moment-là, informait la classe ouvrière que la révolution avait été faite et qu'on allait pouvoir commencer à construire le socialisme. Et les masses étaient contentes parce qu'elles n'avaient rien eu à faire. Bien entendu, c'est une méthode qui n'a jamais marché. Le seul résultat concret que ça a eu, c'est que Blanqui a passé près entre, entre la moitié et les deux tiers de sa vie en prison, et que euh, l'idée du blanquisme est restée comme dans le mouvement socialiste. Attaché à cette idée justement qu'on peut faire la révolution sans les masses, avec une organisation de professionnels qui remplace les masses. Et Rosa Luxembourg croit déceler euh, cette, cette euh, ça chez Lénine. Et quelle est la base de ses critiques? La première, le premier élément sur lequel elle base ses critiques, bah, c'est un, certaines partie euh, du livre Que faire de Lénine, qu'il a publié en 1903, dans lequel certaines formules euh, de Lénine, bah, effectivement, tendent à dire que le parti doit apporter de l'extérieur la conscience révolutionnaire à la classe ouvrière, des formules comme ça. Mais en fait, c'est des formules que Lénine a, dont Lénine lui-même a reconnu qu'elles étaient exagérées. Lénine lui-même a reconnu qu'en fait, il s'agissait d'une exagération polémique et que, dans le fond, il s'agissait d'une erreur. Que pour ainsi dire, il avait confronté à des gens qui disaient « Non, non, mais il n'y a pas besoin du parti, la classe ouvrière peut se débrouiller tout, toute seule. » Lénine pouvait être, avait eu tendance à tordre le bâton trop dans l'autre sens. Mais... Ces citations de Lénine, ces parties-là de ce texte, ont quand même été utilisées contre lui pendant la scission et après la scission par les Mencheviks. Et les Mencheviks sont précisément la principale source sur laquelle se basent les critiques de Rosa Luxembourg. C'est sur les informations qui lui étaient données par Martov, par Plekhanov, par les principaux dirigeants en fait, de, de, de, de, la, de la tendance menchevic après la scission, que Rosa Luxembourg basait ses critiques. Et est-ce qu'elle a défendu cette opposition de façon durable Parce qu'en fait quand vous lisez des gens qui se réclament de Rosa Luxembourg à tort mais sur cette question, ils vont vous citer cet article-là, ce texte de 1904, vous expliquer que ça, c'est une préfiguration du stalinisme, et ensuite vous dire que ça, c'est la position de Rosa Luxembourg sur le bolchevisme. Sauf qu'en réalité, non. À peine deux ans après, après la révolution russe de 1905, Rosa Luxembourg est à nouveau intervenue dans les débats entre, entre les, les socialistes russes. Mais cette fois-ci, elle y est intervenue, en ayant fait l'expérience de la révolution russe et en, fait, en ayant fait l'expérience de l'attitude des bolchéviques et des mencheviks pendant cette révolution. Et quelle attitude adopte R. Luxembourg dans ce débat Elle se place du côté des, des bolcheviques, attaque les mencheviks à toutes les occasions où elle peut le faire, et défend les bolcheviques précisément contre ces mêmes accusations de blanquisme que les mencheviks remettent sur le tapis. Et vous avez des textes de 1906 et 1907, et encore après, où Rosa Luxembourg défend Lénine contre les accusations de blanquisme en expliquant qu'il n'y a pas trace de blanquisme dans le bolchévisme et que l'accuser de cela, c'est euh, hors de toute proportion. Et par ailleurs, Rosa Luxembourg affirme aussi euh, sa solidarité avec les bolcheviks sur eh ben, la stratégie que doivent adopter les socialistes vis-à-vis -vis de la révolution russe. Faut-il, comme le proposent les mencheviks, s'allier avec la bourgeoisie libérale contre le tsarisme ou comme le proposaient les bolcheviks, doit-on compter bah, sur l'activité et l'indépendance de la classe ouvrière russe Eh bah bien, Rosa Luxembourg soutient les bolcheviks sur cette question et s'allie avec eux à deux occasions. En 1906, puis à nouveau, lors du congrès de la social-démocratie russe, elle vote en fait avec les bolcheviks, contre les mensheviks. Mais ça, c'est quelque chose que les gens qui se réclament de Rosa Luxembourg, généralement, ne soulignent pas trop. Parce que c'est un peu gênant, ce fait que, alors qu'elle avait prévu le stalinisme, d'après eux, ben d'un seul coup, elle s'allie avec les futurs staliniens contre des gens que ces mêmes, ces mêmes défenseurs de Rosa Luxembourg nous présentent comme des démocrates, ou aimeraient nous présenter comme des démocrates. Parce que, là encore, c'est contrairement à ce qu'on dit souvent, Rosa Luxembourg, elle n'oppose pas, en fait, la spontanéité des masses à la nécessité d'un parti. Vous avez cette idée qui traîne souvent comme quoi Rosa Luxembourg aurait dit « En fait, il n'y a pas besoin d'un parti ouvrier, il n'y a pas besoin d'un parti révolutionnaire, il n'y a pas besoin d'une organisation de la classe ouvrière, parce que les masses, par leur spontanéité et leur initiative, peuvent suffire à gagner la Révolution. En fait, là encore, tout est question de textes tirés de leur contexte, sortis du moment et du contexte dans lequel ils ont été écrits, et de citations tordues pour leur faire dire autre chose. Quelle est la base principale sur laquelle s'appuie cette idée Que Rosa Luxembourg aurait opposé la spontanéité des masses à la du parti bah, C'est un article, un long article, en fait un petit livre, qu'elle a écrit en 1906, sur la question des grèves de masse. C'est un texte qui s'appelle Grève de masse, Parti et syndicat. Et en fait, pour comprendre la situation, il faut savoir qu'en 1905, la grève a joué un rôle très important, la grève de masse, la grève générale a joué un rôle très important dans la Révolution russe, mais pas seulement. Après la Révolution russe et sur l'inspiration de la Révolution russe, vous avez eu une vague de grèves qui ont éclaté en Allemagne, mais qui ont éclaté quasiment spontanément, sans que la social-démocratie ait joué un rôle dirigeant, même un rôle organisateur dans ces grèves. Et Rosa Luxembourg, en fait, dans ce texte, elle ne s'oppose pas à une, à une vision léniniste de la lutte, parce qu'en fait, elle parle quasiment jamais de Lénine et de la social-démocratie russe dans ce texte. Elle s'oppose en réalité aux dirigeants de la social-démocratie allemande, à Karl Kautsky et à ses semblables, qui, eux, condamnaient les grèves de masse spontanées parce qu'elles étaient apparues spontanément, qu'elles étaient apparues hors de l'autorité et de la direction du parti. Et donc, pour eux, pour ces sociodémocrates-là, ce qu'il fallait... C'était des grèves de masse, oui, des grèves générales, oui, mais toujours dans le cadre décidé, fixé et organisé par le parti. Et Rosa Luxembourg, elle, elle affirmait que de telles mobilisations spontanées de masse sont positives, parce que justement, elles permettent, elles offrent un terrain pour la lutte de masse, et aussi parce qu'elles offrent au parti, au parti social-démocrate, la possibilité d'intervenir dans ces luttes, précisément comme elle le dit, pour y jouer le rôle d'une direction. C'est-à-dire que pour elle, il ne s'agit pas d'opposer le parti aux grèves de masse, aux luttes de masse, à la spontanéité des masses, mais il s'agit de faire intervenir le parti dans les luttes spontanées des masses pour y prendre un rôle dirigeant, pour y jouer un rôle dirigeant, pour donner en fait un élément conscient à ces luttes de masse spontanées. Et c'est exactement en fait la position que défend Lénine sur cette question vous avez des textes où Lénine dit exactement la même chose, alors pas sur la question des grèves de masse, mais sur la question, par exemple, des soviets. En 1905, lorsque les soviets sont apparus pendant la première révolution russe, ce n'était pas une invention de Lénine, ce n'était pas une invention de Marx, ce une invention d'aucun théoricien du marxisme, c'est une invention spontanée de la classe ouvrière russe, qui s'est organisée en conseil, c'est le sens du mot russe-soviète, pour décider, eh ben, s'organiser, voter, discuter, débattre, donner, en fait, choisir la suite de, ce, de la lutte, choisir... Quelle allait être l'étape suivante de la lutte Et certains bolcheviks ont réagi comme ont réagi les dirigeants de la social-démocratie allemande face à des grèves de masse spontanées, C'est-à-dire qu'ils ont dit « Non, non, mais c'est soviets, ça, ça se produit, ça se développe hors de l'autorité du parti, donc c'est réactionnaire, donc il faut qu'on y aille et qu'on dise aux soviets « Soit vous reconnaissez l'autorité du parti, soit on vous déclare nul et non avenu, et la classe ouvrière russe vous considérera comme tel et on s'en va. » En réalité, la classe ouvrière russe, elle n'a pas jugé que les soviets étaient nuls et non avenus, elle a jugé que les bolcheviques qui faisaient ça étaient un peu absurdes, et elle a continué à s'investir dans les soviets. Et Lénine a justement écrit des articles très intéressants, dans lesquels il explique que le but n'est justement pas d'essayer de lancer des ultimatums à la classe ouvrière et à ses organisations, mais d'y intervenir précisément pour pouvoir convaincre, gagner en fait la majorité de la classe ouvrière dans ses organisations, dans ses structures, au programme et aux méthodes du bolchévisme. Le but n'est pas de lancer des ultimatums, de donner des ordres à la classe ouvrière. Le but est de la convaincre en lui expliquant. Et l'identité en fait, des positions de Rosa Luxembourg et de, de Lénine sur cette question il est assez frappant. Là où il y a une divergence entre eux, parce qu'il y en a sur cette question du parti, bah c'est sur on va dire, le rôle précis du parti. Parce que pour, Rosa pour Lénine, le parti, dans son intervention dans les luttes de masse, il doit aussi prendre en compte tous les aspects techniques de la lutte des masses, de cette lutte politique, y compris sur des questions euh, très techniques, sur des questions de, de organisationnelles. Par exemple, sur la question de l'insurrection, de l'insurrection armée, qui avait été posée comme une tâche pratique par la révolution de 1905, Lénine pensait que c'était une tâche, la tâche de l'organisation de l'insurrection, dans laquelle le parti devait s'investir, pour apporter justement des cadres, une expérience, une organisation, une méthode. Là où Rosa Luxembourg pensait qu'en fait, eh bien, ces questions techniques pouvaient être réglées par les masses elles-mêmes, spontanément. Et c'est là qu'il y a un élément d'opposition entre Lénine et Rosa Luxembourg. Et pour elle, le parti devait se concentrer sur les éléments politiques. Mais en fait, elle euh, négligeait euh, de ce fait, bah, en fait le rapport qui peut exister entre les masses et le parti. Parce que quand les, le parti intervient dans les structures que se donnent les masses, bah, et qui se met à organiser des questions de détail, eh bien, il, inter... il organise précisément avec les masses. Il joue précisément un rôle d'organisateur des masses. C'est précisément ça qui est intéressant à, à signaler, c'est précisément ce qui a montré la révolution de 1917. Pendant la révolution de 1917, c'est en intervenant et en organisant dans le cadre des soviets, donc dans le cadre des organisations de la classe ouvrière qu'elle s'était donnée elle-même, que le parti a pu jouer un rôle d'organisateur, y compris dans les questions de détail, y compris sur la question de l'insurrection en 1917. Et pourquoi, en fait, est-ce que Rosa Luxembourg s'opposait euh, à cette insistance ben Là encore, pour comprendre, il ne faut pas tant regarder vers ce qu'a écrit Lénine ou ce que faisaient les bolcheviques. Pour comprendre pourquoi Rosa Luxembourg avait cette position, il faut regarder en Allemagne. Parce qu'en fait, en Allemagne, dans la social-démocratie allemande, Rosa Luxembourg avait l'exemple bien réel d'un parti dans lequel l'insistance sur les aspects techniques, sur la préparation préalable, sur l'organisation jusque dans le micro-détail servait en fait là, très souvent, trop souvent, d'une part à négliger le caractère politique des tâches du parti, c'est-à-dire le caractère programmatique, le caractère bah, politique, et deuxièmement à enrayer en fait l'initiative des masses. L'intervention du parti, jusque dans les questions de détail, ne visait pas à aider l'activité des masses, mais visait, visait à la canaliser, à l'encadrer et à la réduire en fait aux seules activités autorisées par le parti. Et c'est ça. Qui fait que Rosa Luxembourg défendait cette position. Parce que depuis tout à l'heure, je dis Rosa Luxembourg a eu tort contre Lénine. Mais il y a un point sur lequel il faut lui reconnaître qu'elle a eu raison. Avant Lénine, bien avant, et Lénine lui-même l'a reconnu ensuite, bah c'est justement sur l'appréciation de la social-démocratie allemande. Parce que Lénine euh, se définissait, et comme une bonne partie euh, des militants euh, de la gauche euh, de l'international, voyaient le Parti social-démocrate allemand sa réussite organisationnelle, ses centaines de milliers d'adhérents, ses structures, ses permanences, ses journaux, tout ça, comme un modèle à suivre, comme un exemple. Et Lénine se définissait personnellement comme un partisan de Kautsky, jusqu'en août 1914. Le choc et la, la rupture n'en a été que br plus brutale. Mais par contre, Rosa Luxembourg, on va dire, elle les avait sous les yeux, les dirigeants de la social-démocratie allemand, allemande. Elle les voyait au quotidien. Elle voyait au quotidien ce que signifiait leur, leur activité et la pente sur laquelle il glissait. Et donc elle était beaucoup plus critique de Kautsky et du parti allemand. Et pour autant, elle n'en a pas tiré les conclusions qu'il aurait fallu, dans le sens où pendant toute sa vie au sein de la social-démocratie, pendant toute sa vie militante au sein de la social-démocratie, si elle est restée une des principales dirigeantes de la gauche de la social-démocratie allemande, elle n'a jamais essayé de donner à cette gauche une forme organisée, une forme structurée. Elle n'a jamais essayé de constituer une tendance avec une, euh, des publications spécifiques, avec des discussions, en fait une forme organisée à cette tendance-là. Précisément ce qu'était en train de faire Lénine en Russie, avec la structuration bah, d'abord des bolcheviques comme une tendance, puis à partir de 1913 comme un parti séparé. Rosa Luxembourg, elle, a continué à intervenir dans une gauche allemande qui a été en fait un, plus un réseau d'affinités personnelles et de connaissances militantes au quotidien qu'une véritable structure. Il ne s'agit pas, pas, pas de dire qu'elle aurait dû scissionner immédiatement, quitter le Parti Social-Démocrate, mais au moins les premières bases de l'organisation d'une tendance révolutionnaire, avec un journal, avec des, des, des structures formelles en fait, auraient dû être posées. Et le fait qu'elle ne l'ait pas fait, bah, c'est aussi une conséquence du fait qu'elle sous-estimait les questions d'organisation, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça va poser euh, de très nombreux problèmes euh, par la suite. Je suis obligé d'aller un peu vite, et euh, malheureusement, ben, je ne peux pas rendre justice à toutes les questions sur lesquelles elle est intervenue au cours de histoire. mais on va aller euh, à la période, on va dire, aux dernières années de sa vie. En août 1914, euh, la Première Guerre mondiale éclate, et euh, dans, presque tous les dans presque tous les pays belligérants, pardon, lapsus, euh, la direction des partis socialistes se range, presque comme un seul homme, euh, derrière sa bourgeoisie nationale. En France, en Allemagne, en Grande-Bretagne la social-démocratie vote les crédits de guerre. Dans certains pays, elle rejoint carrément les gouvernements bourgeois, comme en France, où on a des socialistes qui deviennent ministres des armements et qui se mettent à organiser l'exploitation intensive des travailleurs pour être sûr qu'ils produisent plus d'obus pour aller tuer plus efficacement les travailleurs d'en face. Et vous n'avez qu'une petite minorité de partis socialistes qui refusent ce choix. En fait, vous en avez deux. Vous avez le parti social-démocrate russe et le parti social-démocrate serbe qui refusent de voter les crédits de guerre en août 14, et qui s'opposent à la guerre. Et à l'échelle internationale, vous avez une petite minorité de dirigeants qui s'opposent à, à la déclaration de la guerre. Et Rosa Luxembourg est du nombre, avec Lénine, avec Trotsky, avec d'autres dirigeants euh, révolutionnaires, mais elle est, elle est du nombre. Malheureusement, à premièrement, comme une bonne partie de leurs organisations, euh, il y a un effet de choc en fait, qui se pose sur les, les gauches euh, de ces partis Et deuxièmement, tous ces dirigeants, tous ces, tous ces militants sont séparés en fait, par la ligne de front. Trotsky est en Autriche puis en Allemagne, Lénine est en Suisse, presque prisonnier en fait de la guerre, Rose Luxembourg est en Allemagne, mais malgré tout, malgré le fait qu'ils n'arrivent pas à communiquer, qu'ils ont beaucoup de mal à communiquer, ils en arrivent à des conclusions similaires. Quelles sont-elles bah, La guerre est impérialiste, ce n'est pas une guerre de libération nationale, ce n'est pas une guerre pour la défense de la démocratie, ce n'est pas une guerre pour le progrès humain, c'est une guerre pour la défense du pillage colonial et des bourgeoisies intérêts des bourgeoisies impérialistes de différentes grandes puissances. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour arrêter cette guerre, la classe ouvrière ne doit pas euh, se faire confiance à des appels pacifistes ou à des appels au désarmement, mais elle doit transformer cette guerre en une révolution. Elle doit renverser en fait, le capitalisme si elle veut mettre fin à la guerre impérialiste. Et la dernière conclusion à laquelle ils arrivent, tous sous des formes différentes, mais à peu près tous, c'est que la trahison des directions réformistes marque euh, la faillite de la, de la, de la deuxième internationale. L'expression faillite de la deuxième internationale est de Lénine. Or, Luxembourg avait une phrase un petit peu plus imagée. Elle, par, elle disait que la deuxième internationale était devenue en août 1914 un cadavre puant. Mais globalement, dès ce moment-là, Luxembourg et Lénine et d'autres commencent à s'acheminer vers l'idée de la nécessité d'une troisième internationale. La deuxième internationale a failli, sabotée par ses directions réformistes, il est temps de construire une nouvelle internationale. Et en Allemagne, Rosa Luxembourg est à l'avant-garde euh, de cette lutte, de cette lutte contre la guerre impérialiste et pour l'international. Avec le député Karl Leibnert, qui, qui est le premier député à voter à l'échelle européenne contre les crédits de guerre à la fin de l'année 1914, mais aussi avec d'autres dirigeants, euh, Karl euh, Clara Zetkin, euh, Leo Yogiches. En fait, la plupart des dirigeants de la gauche de la social-démocratie allemande, elle met sur pied une structure qui s'appelle la Ligue Spartacus. Donc Spartacus, du nom de l'esclave révolté de la, de, la, de la Rome antique, qui publie des textes qui sont critiques à la fois de la guerre et surtout de la politique de la social-démocratie allemande, puisque la direction de la social-démocratie, non seulement approuve la guerre, mais en plus se, se donne comme mission d'aider à la victoire. Vous avez les journaux officiels de la social-démocratie allemande, le Forverts, qui publie des articles dans lesquels ils expliquent que la victoire future de l'Allemagne sera la victoire du militant social-démocrate qui a bien éduqué la classe ouvrière pour qu'elle obéisse bien et qu'elle aille bien mener la guerre dans les tranchées. Vous avez des textes comme ça qui paraissent dans la presse de la social-démocratie. Rose de Luxembourg les critique avec justesse, bon, pas toute seule, mais elle les critique avec justesse. Mais encore une fois, il bah n'y a, a pas de construction d'une organisation véritable. La Ligue Spartacus reste en fait... Un réseau de boîtes aux lettres. C des, les, il n'y a pas de journal. Mais on aurait pu publier après tout un journal dans les conditions de la clandestinité. Le, le, le, le, la social-démocratie de Pologne et de Lituanie publiait un journal dans la Pologne occupée par le tsarisme avant 1914. Ça aurait pu être envisagé dans l'état de siège en Allemagne, mais ce n'est pas fait. En fait, les textes de Spartacus sont en, envoyés par courrier à des militants choisis, à des militants connus. Euh, soit parce que c'est des amis, soit parce que c'est des connaissances, soit parce que c'est des connaissances de connaissances, il n'y a pas en fait de véritable constitution d'une organisation. Et ce alors même que la crise commence à couver au sein de la social-démocratie, puisque une aile gauche se constitue critique de la guerre, mais qui justement du fait qu'il n'y a pas d'initiative, qu'il n'y a pas de cadre qui est proposé, qu'il n'y a pas de ligne en fait, qui est proposée par Rosa Luxembourg et la Ligue Spartacus, cette opposition en fait n'aboutit pas à la constitution d'une tendance, révolutionnaire, d'une tendance critique de gauche, mais aboutit en fait à une succession de petites scissions. Vous avez des toutes petites organisations à Brême, à Hambourg et ailleurs, qui scissionnent avec le SPD et qui vont fonder des petites structures isolées. Bon, on pourrait multiplier les noms de ces structures, mais qui en fait euh, commencent à organiser leur activité, chacun dans leur coin, euh, sans lien le plus souvent avec l'international ou avec les militants internationalistes révolutionnaires qui restent à l'étranger, mais aussi, le plus souvent, sans lien les uns avec les autres. Les militants de Brême sont critiques des militants révolutionnaires de Hambourg, etc. Et tous sont critiques de Rosa Luxembourg, qui continue à rester dans, le, dans la social-démocratie. Et en fait, en faisant ça, bah, elle laisse, en quelque sorte, l'initiative à la direction de la social-démocratie. Elle est arrêtée avec Liebnert en 1915. Elle va finir le reste de la guerre en prison. Et c'est la direction euh, du Parti social-démocrate qui va trancher. En 1917, tous les critiques de la politique de guerre sont exclus du parti. Et tous, donc y compris Rosa Luxembourg, se rassemblent pour fonder un nouveau parti, donc l'USPD, Parti Social-Démocrate Indépendant. Ouais, je vais prendre 5 minutes de plus. Mais euh, Rosa Luxembourg, là où c'est euh, remarquable, enfin, à mauvais titre, c'est qu'en fait, ce n'est pas Spartacus qui a choisi cette ligne de démarcation, c'est la direction de la social-démocratie. Ce qui fait que dans le nouveau parti indépendant, vous n'avez pas que des révolutionnaires. Au contraire, vous avez beaucoup de réformisme, de réformistes. Vous avez Kautsky, vous avez Bernstein, qui était hostile à la guerre, mais sur une ligne réformiste. Et vous avez en fait une majorité du parti réformiste, un tout petit peu plus à gauche que le SPD. Et par contre, les éléments de gauche qui avaient déjà quitté le SPD, tous ceux dont je viens de parler, refusent de le rejoindre, précisément parce que bah, vous y retrouvez aussi plein de réformistes qui critiquent depuis des années. Donc en fait, ce nouveau parti ne règle pas les difficultés de la gauche allemande, mais ne fait que les aggraver, puisqu'elle divise encore un peu plus ces structures. Et Rosa Luxembourg insiste pourtant, premièrement pour y rester, et deuxièmement, pour ne pas organiser, n'organise toujours pas euh, Spartacus comme une tendance organisée, structurée. Euh, en 1917, la même année, donc la révolution russe, ce n'est pas une coïncidence d'ailleurs, la révolution russe bah, secoue l'Europe et redonne confiance euh, à la classe ouvrière ça va déboucher sur des grèves, des vagues de mutineries, de grèves, parfois même insurrectionnelles dans certains pays, et le réveil en fait, révolutionnaire de la classe ouvrière européenne. Et là encore, c'est une question sur laquelle il y a de très nombreuses légendes. Rosa Luxembourg aurait été, par exemple, hostile à la prise du pouvoir par les soviets, hostile à la révolution d'octobre, et très critique de la politique des bolchéviques. Et là, je vais devoir prendre un tout petit peu de temps sur la source, parce qu'en fait, on a une source sur cette question-là, sur cette légende-là. C'est un texte, un recueil de petits textes condensés sous la forme d'un petit livre qui a été écrit en prison, à un moment où elle avait quasiment aucun contact direct avec les bolcheviks. Elle avait accès à quelques-unes de leurs brochures et beaucoup d'informations, comme d'habitude, en provenance euh, des mensheviks et euh, des, des informations pardon, venant des mensheviks qui étaient souvent mensongères, en tout cas le plus souvent partielles. Et ces textes, avant de rentrer dans ce qu'ils disent, ils ont eu aussi un destin particulier parce qu'ils ont été écrits en prison avant tout pour elle-même. Ils n'étaient pas destinés à être publiés. C'était avant tout pour aider à sa réflexion sur la Révolution russe, sur l'état dans lequel elle se trouvait, et sur les problèmes politiques qu'elle posait. Et en sortant de prison, en novembre 1918, quand elle a eu accès à des informations claires sur la situation en Russie, bah en fait, elle les a pas publiées. Elle a même déclaré qu'elle ne voulait pas les publier parce qu'elle les considérait vieillis et faux sur beaucoup de points. Comment ça se fait qu'ils ont quand même été publiés plus tard Parce qu'elle est morte, que les manuscrits ont été récupérés par son avocat, qui était aussi son compagnon, qui ne les a pas publiés, mais qui, quatre ans plus tard, lorsqu'il a rompu avec le Parti communiste allemand, avec le bolchevisme, avec le communisme, au moment où il se préparait à rejoindre la social-démocratie à nouveau, à retourner au SPD, il a décidé de publier ces textes comme une arme, en fait, contre la révolution russe, en sachant pertinemment que Rosa Luxembourg ne l'aurait pas fait, parce qu'elle qu ne les partageait plus ce qui était écrit dedans. Et pour autant, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est des textes que ceux qui veulent les présenter comme une arme contre le bolchevisme, comme une attaque contre le bolchevisme, ils sont quand même obligés de les déformer, ils sont quand même obligés de les tronquer. Parce que quelle position elle défend là-dedans Elle critique certaines mesures des bolcheviques au pouvoir, par exemple sur la question de la terre. Il n'aurait pas fallu, d'après elle, partager la terre entre les paysans. Euh, sauf que sa position, c'était que le paysan russe, devenu un petit propriétaire, n'allait pas défendre la révolution, mais allait lui devenir hostile. Sauf que ça a été faux les petits paysans qui ont reçu la terre de la Révolution, grâce à la Révolution, bah ont défendu la Révolution. Toute l'histoire de la guerre civile russe, c'est justement l'histoire de ça, de la lutte des petits paysans et des paysans moyens, qui au final, sommés de choisir entre les Blancs et le retour des grands propriétaires terriens, et les Bolcheviks et la possibilité de garder leur terre, ont défendu les Bolcheviks. Par contre... Le programme de Rosa Luxembourg sur cette question, c'est-à-dire la socialisation de la terre pour commencer la réalisation du communisme, il bah, a été appliqué. Pas en Russie, après la mort de Rosa Luxembourg, il a été appliqué en 1919, en Hongrie, par la République soviétique hongroise, qui a fait ça. Elle a nationalisé les terres et elle a commencé la collectivisation tout de suite. Qu'a fait la paysannerie Pauvre, moyenne et riche, elle s'est rangée comme un seul homme, derrière la bourgeoisie, qui lui promettait, lorsqu'on aura renversé les rouges, on fera un partage, on partage des terres, on fera une réforme agraire. Et donc le programme de Rosa Luxembourg appliqué en Hongrie, a mené à un échec. Sur ce point-là, elle a été contredite par l'Histoire. Elle critique aussi la position des bolcheviques sur l'autodétermination. Je ne vais pas revenir, on a déjà vu euh, cette question. Elle avance, elle, elle critique la dissolution de l'assemblée constituante par les bolchéviques. Ça, je vais y revenir dans quelques secondes, parce que c'est un, un élément très intéressant. Mais qu'est-ce qu'elle dit l'autre ben En fait, à part ça, euh, l'intégralité du texte est une attaque de la social-démocratie allemande, et une défense des bolcheviques. C'est un texte qui commence par un éloge des bolchéviques, dans lequel elle dit, je cite, « En misant sur la révolution mondiale du, bol du prolétariat, les bolchéviques ont précisément donné le témoignage le plus éclatant de leur intelligence politique, de leur fidélité aux principes et de la hardiesse de la perte de leur perspective, dans lequel elle approuve au passage la, la, la, la, la perspective de la révolution permanente, c'est-à-dire de la nécessité de la révolution, euh, fin de, de, de, de, de la prise du pouvoir par le prolétariat, pour accomplir les tâches bourgeoises de la Révolution. Je ne vais pas faire trop de citations parce qu'on serait trop long, mais dans lequel elle défend cette position. Je pourrais donner la citation en conclusion si vous le voulez. Et c'est un texte qui finit par un éloge des bolcheviques, qui finit par dire qu'ils ont, je cite, « sauvé l'honneur du prolétariat international ». C'est difficilement quelque chose qu'on peut imaginer comme un texte critique du bolchevisme quand vous le lisez dans son intégralité. Et dire ça, c'est en fait faire l'impasse sur la suite de la vie de rosa Luxembourg. Parce que les derniers mois de sa vie sont parmi les plus intéressants, en fait, quand on, quand on, a, quand on examine toute sa vie. Parce qu'en en 19, en novembre 1918, ben, la révolution a fini par éclater en Allemagne, euh, les marins de la base de Kiel se sont mutinés, et leur mutinerie s'est étendue à tout le pays. En quelques jours, vous avez des conseils d'ouvriers et de soldats dans toutes les grandes villes, qui ont renversé l'Empire, et Karl Liebnert, libéré de prison, a proclamé la République socialiste, tandis que les dirigeants sociodémocrates démocrates assiégés dans Nationale, dans le, dans le, au Reichstag par le, la foule ont été obligés de proclamer la République. Et, vous avez, et ils se sont retrouvés, ces dirigeants sociodémocrates, au pouvoir grâce à l'appui de l'état-major de l'armée, de la bourgeoisie et aussi grâce à l'inexpérience des masses qui était nouvellement entrés en politique, et qui ne pas encore en fait, entre tous ces courants socialistes, entre les dirigeants social-démocrates réformistes, entre les dirigeants socialistes à la Spartacus, entre l'USPD, etc., qui tous se réclamaient du même programme, du même parti, des mêmes idées, et ce, d'autant plus que bah, la gauche allemande, les révolutionnaires allemands ne s'étaient pas donné une forme visible, une organisation, en fait, dont elle pourrait montrer le visage aux masses. Et en réalité, on a, euh, à ce moment-là, bah, Rosa Luxembourg est libérée, elle aussi, par la Révolution et se lance immédiatement dans la lutte révolutionnaire. Et ces derniers mois de sa vie, ils sont d'autant plus intéressants que tout ce qu'elle fait pendant cette période-là, tous ceux qui se réclament d'elle à tort aujourd'hui, tous ces demi-anarchistes, tous, tous ces gens qui se disent luxembourgistes, généralement c'est cette période-là de sa vie dont ils ne parlent jamais. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle fait pendant cette vie contredit leur propre perspective politique, contredit leur propre méthode. La première question... Euh, posée par la Révolution, bah c'est quelle forme doit prendre le pouvoir Et là, c'est très intéressant parce qu'on revient sur la question de l'Assemblée Constituante dont je parlais tout à l'heure. Dans son texte de 1918 sur la Révolution russe, Rosa Luxembourg, elle disait euh, que l'action vivante et permanente des masses sur les corps élus ne s'arrêtait pas en période de Révolution. Et que donc, l'Assemblée Constituante en Russie aurait pu continuer à jouer un rôle sous la pression des masses et que donc les bolcheviks ne devaient pas la dissoudre. En novembre 1918, elle écrit pourtant euh, « Le parlementarisme a été, pour le prolétariat, une arène de la lutte des classes, tant qu'a duré le train-train quotidien de la société bourgeoise. Ce qui, à présent, se présentait comme égalité des droits et démocratie, le Parlement, l'Assemblée nationale, le droit de vote égal, était mensonge et tromperie. Le pouvoir tout entier aux mains des masses travailleuses, comme une arme révolutionnaire pour l'extermination du capitalisme, cela seul est la véritable égalité des droits, cela seul est la véritable démocratie. Et Rosa Luxembourg oppose les conseils ouvriers à l'Assemblée nationale, à une Assemblée nationale élue au suffrage universel de la démocratie selon les règles en fait, de la démocratie bourgeoise. C'est-à-dire que Rosa Luxembourg défend publiquement, dans le cadre de la révolution allemande, une position qui est la même que celle que les bolcheviques ont avancée pour justifier la dissolution de l'Assemblée constituante, et qui est contraire à celle qu'elle avançait quelques mois à peine plus tôt, sans être passé par cette expérience-là. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est l'expérience ben C'est évident, au moment où elle écrit ça, en novembre 1918, que le mot d'ordre de l'Assemblée nationale, que la convocation d'une Assemblée nationale, ça ne peut plus servir à autre chose qu à, que comme dernier refuge pour les partisans de l'ordre bourgeois, que pour opposer la légitimité de la démocratie au suffrage universel, au Conseil. Bref, pour écraser, en fait, la démocratie ce des conseils des travailleurs allemands sous le, le poids et l'autorité de l'Assemblée nationale. Et en fait, c'était la, la même situation en, en janvier 1918, quand les bolcheviks ont dissous l'Assemblée nationale. Il était évident à ce moment-là que l'Assemblée constituante, constituante ne pouvait plus jouer d'autre rôle que le dernier refuge des partisans de l'ordre bourgeois qui venaient d'être chassés du pouvoir. C'est la même analyse d'une même situa situation relativement semblable. Rosa Luxembourg, donc, par la pratique, en arrive aux mêmes conclusions. Et Rosa Luxembourg, je vais presque finir, désolé, c'est long, euh, s'investit aussi à ce moment-là dans la constitution d'un parti communiste. Là encore, pour quelqu'un dont on nous dit qu'elle était aussi la l'idée même du parti léniniste, savoir qu'elle a passé les derniers mois de sa vie à constituer un parti révolutionnaire organisé relativement sur le modèle du parti bolchévique, c'est quelque chose qui est assez euh, surprenant. Mais en fait, c'est logique. Il s'agissait de donner une forme organisée, centralisée, cohérente, à tous ces groupes révolutionnaires qui s'étaient constitués, chacun de leur côté, pendant la Révolution Allemande. Et donc, Rosa Luxembourg, à partir de décembre 1918, se lance comme tâche principale dans la lutte pour la constitution d'un parti communiste allemand. Et là encore, l'expérience l'a rapproché de Lénine en fait, comme elle a rapproché d'autres révolutionnaires. révolutionnaires. Hier, vous prenez Trotsky, lui aussi était critique des analyses de Lénine sur la nécessité du parti, sur la forme du, que devait prendre le parti, pas sur la nécessité du parti, mais sur la forme que devait prendre le parti en 1903 et 1904. Il a fallu l'expérience d'une dizaine d'années de lutte et de deux révolutions pour le convaincre. Et le convaincre de rejoindre le bolchevisme. Et c'est relativement la même chose avec Rosa Luxembourg. Le problème, c'est que ce nouveau parti regroupe toutes les tendances révolutionnaires dont j'ai parlé. Mais beaucoup d'entre elles se sont développées dans leur coin Et en fait, on mûrit, on va dire, on, sur, on se sont développées sous la forme d'un certain gauchisme. Par exemple, elles sont hostiles à la participation aux élections, elles sont hostiles à l'activité des révolutionnaires dans les syndicats, dans les organisations de masse. Et en fait, elles pensent qu'il suffit de proclamer le Parti communiste pour qu'il devienne un parti de masse. Et euh, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que ça repousse une bonne partie des masses qui suivaient euh, les spartakistes et Rosa Luxembourg, qui sont effrayés par en fait, ce gauchisme de ces petites organisations, et qui elles restent donc au Parti Social-Démocrate indépendant. Et de l'autre, ça fait que la majorité du parti vote à peu près n'importe quoi sur beaucoup de questions. Par exemple, il refuse de participer aux élections, refuse d'entrer dans les syndicats, contre la vie et euh, les, les, les, les, contre la position en fait, défendue par Rosa Luxembourg. De son côté, et je m'achemine vers la fin, euh, la réaction elle ne reste pas inactive, elle se prépare. Le, la social-démocratie, le, les sociodémocrates au pouvoir, organisent ce qu'on appelle les corps francs, c'est-à-dire en fait une, des troupes spéciales de guerre civile, composées d'officiers, de petits bourgeois paniqués par la Révolution, et leur donne un cadre politique. Vous avez des appels au meurtre de Rosa Luxembourg qui sont publiés à ce moment-là dans la presse de la social-démocratie. Le Forfaits publie des articles pour dire « Ah, il y a des ouvriers qui meurent, mais Rosa Luxembourg ne meurt pas, alors que c'est elle qui est responsable de leur mort, c'est injuste. » Vous avez des appels au meurtre direct publiés dans la presse social-démocrate à l'époque. Et en janvier 1919, le gouvernement social-démocrate se sent assez les pieds solides pour lancer une provocation. Il désarme une unité révolutionnaire à Berlin. Et le KPD, jeune gauchiste, tombe dans le piège. C'est-à-dire qu'il proclame une insurrection, proclame le renversement du gouvernement. Le problème, c'est que cette insurrection révolutionnaire, en fait, elle se limite à Berlin, et encore même pas à tout Berlin, à quelques quartiers de Berlin. Et pendant quelques jours, cette insurrection est isolée, écrasée, massacrée, en fait, par les corps francs que lâche le gouvernement social-démocrate. Voir Luxembourg qui était en désaccord, mais elle n'a pas, pas réussi à empêcher cette erreur. Euh, bah, manque d'expérience, aussi difficulté d'organisation, toutes ces, toutes ces questions-là. Euh, les corps francs se déchaînent, la classe ouvrière de Berlin est écrasée sans que la province ne réagisse. En fait, la province n'a pas compris euh, à ce moment-là ce qui se passait euh, à Berlin. Et Rosa Luxembourg, passée dans la clandestinité, est arrêtée et exécutée, assassinée, euh, le 15 janvier 1919. Et son corps est jeté euh, dans le Landwehrkanal. Canal il sera retrouvé seulement des mois plus tard. Et avec elle, meurent quasiment tous les dirigeants, euh, dans, les, dans, dans les jours ou dans les semaines qui ont suivi. Liebnert, euh, yogi Schuss et toute une couche de dirigeants euh, du Parti communiste allemand, les plus expérimentés, sont assassinés. Le jeune KPD, en fait, est décapité. Et les réformistes sont, à ce moment-là, allés jusqu'au bout de leur logique. Ils ont refusé de rompre avec le capitalisme, y compris lorsque ça signifiait de le défendre par la force, par le meurtre des révolutionnaires. Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de la vie de Rosa Luxemburg Parce qu'il faut que je m'arrête. Mais ni les réformistes qui l'ont assassinée, euh, ni les anarchistes qu'elle a combattu toute sa vie euh, ne peuvent se, se prétendre sérieusement se réclamer d'elle. Les textes qu'elle a écrits sont un trésor euh, de théorie marxiste. Même ses erreurs sont un trésor, de, sont un trésor à étudier, à lire, parce que c'est précisément des erreurs d'une marxiste révolutionnaire qui cherche le meilleur moyen, le moyen le plus adapté de transformer les idées du marxisme en une arme pour le renversement du capitalisme. Et... Elle en a tiré la conclusion nécessaire à la fin de sa vie. Il faut à la classe ouvrière une direction révolutionnaire capable de la mener à la victoire. Et si vous me laissez une minute supplémentaire, je vais finir par les derniers mots de son dernier article, « L'ordre règne à Berlin », qu'elle a écrit, qui a été publié le jour même, ou la veille, je crois, de son exécution, et dans lequel elle résume elle-même les leçons à tirer de cet échec, de cette révolution de 1919. Elle y dit « Comment juger la défaite de ce qu'on appelle la semaine spartakiste ?» Provient-elle de l'impétuosité de l'énergie révolutionnaire et de l'insuffisante maturité de la situation ou de la faiblesse de l'action menée De l'une et l'autre, le double caractère de cette crise, la contradiction entre la manifestation vigoureuse, résolue, offensive des masses berlinoises et l'irrésolution, les hésitations, les atermoiements de la direction, telles sont les caractéristiques de ce dernier épisode. La direction a été défaillante, mais on peut et on doit instaurer une direction nouvelle, une direction qui émane des masses que les masses choisissent. Les masses constituent l'élément décisif, le roc sur lequel on bâtira la victoire finale de la Révolution. Les masses ont été à la hauteur de leur tâche, elles ont fait cette défaite un maillon dans la série des défaites historiques qui constituent la fierté et la force du socialisme international. Et voilà pourquoi la victoire fleurira sur le sol de cette défaite. L'ordre règne à Berlin, sbire stupide, votre ordre est bâti sur le sable. Dès demain, la Révolution se dressera de nouveau avec fracas, proclamant à son de trompe pour votre plus grand effroi, j'étais... Je suis, je serai.